Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Je suis sur la rive du Petit Lac aujourd'hui à Granetang pour vous montrer le quai accessible aux fauteuils roulants que l'Association de saumon de la rivière Châtiquan est en train de construire. C'est un projet, vous verrez, qui prend l'avance sur l'accessibilité. Voici mon reportage. Moi, je n'ai pas trop cassé. Oh, non. Avant les dernières touches, un test de qualité. Marc Deveau, pêcheur d'expérience, essaie la plateforme pour donner des recommandations le verdict. C'est vraiment accessible, puis euh, là aller pour moi, sûr, venir toute seule, puis euh, euh, couper la ferme, venir euh, la hauteur, mais c'est vrai. C'est des règlements. J'aurais peur de faire une grosse truite. <rire> <rire> un projet demandé pendant des années, le Ça quai est accessible est né grâce au don de la plateforme de bois offerte par un contracteur, et au fond d'une compagnie privée. Ça fait 7-8 ans là, que parmi notre association, il y, y, y a une couple de gars qui demandaient pour, puis, euh, mais on n'avait pas on avait pas les, les moyens, on n'avait pas la finance pour le faire. Puis il euh, y a 3 ans, je pense, que Jelly, a fait une demande à Cabalaz. Ils nous ont donné 5 000 Fait que Ça, ça a commencé la boule à rouler. Ça fait que là, euh, on est rendu quasiment là. Depuis... L'association a obtenu des subventions de la province et, tout dernièrement, de la municipalité du comté d'Inverness, qui leur permettra d'ajouter des panneaux et compléter le parking. Mais la recherche de fonds n'a pas été le seul défi. En s'informant sur les normes des constructions de quais accessibles, les constructeurs se sont rendus compte qu'il n'y en a pas en Nouvelle-Écosse. Ça basé sur des règlements qu'on a trouvés aux États-Unis. Même au Canada, on n'a rien trouvé. Euh, ça existait, mais personne ne semblait le savoir. L'association de saumon de Marquarie, qui a récemment annoncé l'ouverture de sa propre plateforme accessible sur le lac Ola, a été obligée, elle aussi, d'utiliser les codes de nos voisins du Sud. Ces deux initiatives communautaires ont, en fait, des années d'avance sur la loi provinciale. Il existe, dans les normes de construction de la Nouvelle-Écosse, un chapitre assez limité sur l'accessibilité. C'est un projet en développement, dit Laurie Granton, conseillère municipal et présidente du comité provincial d'élaboration des normes en matière d'environnement bâti. Le comité, formé après la création de la loi sur l'accessibilité en 2017, donne des recommandations au ministère de la Justice sur les règles d'accessibilité pour la construction. C'est une tâche qui a encore du chemin à parcourir for the most part in place. Um, we want to see businesses implementing these things and getting up to an accessibility standard by the year 2030. And that seems like a long way away, but by the time you get these regulations in place and then get them people educated and your building inspectors educated and get that movement happening, uh, that's not very far away really at all. So uh, um, the goal is to have everything moving forward by 2030 but certainly prior to that and we're encouraging people right now um, and uh, when I when I worked with uh, both salmon associations uh, you know and I commend them for their work as well uh, but they uh, you know uh, you continually have what's happening in the back of your mind the only thing is most the common person doesn't realize what's happening within government along these lines but une fois le quai disponible au public, l'association de saumon ajoutera le quai sur l'annuaire de pêche en tant que lieu accessible. Non seulement sera-t-il avantageux pour la communauté locale, mais il sera une raison de plus pour les touristes de nous rendre visite. I just got a, an email from someone in Halifax um yesterday that wanted to know if there was any waterfalls they could get near which I believe Mary Falls was the only one with a wheelchair ramp and an might be able to get close to um with a wheelchair but also they wanted to know where they could fish. So it was I was quite proud to l'association uh, de saumon de la rivière Châtiquan prévoit l'ouverture du quai au public pour la fin de l'été. Vous pouvez nous écrire au chne.tv Merci d'avoir regardé.